Apprenez à développer vos performances cachées et à créer d'avantage de valeur grâce au management éco-collaboratif d'Astigia. Le diagnostic et les modalités d'action du management éco-collaboratif d'Astigia en faveur des performances cachées et de leur valorisation. L'adage « on ne peut bien gérer que ce que l'on peut mesurer » s'applique lui aussi aux performances cachées. Transformer des coûts cachés en performances cachées nécessite, schématiquement, de suivre quatre étapes distinctes. Un diagnostic, une phase projet, une mise en œuvre d'actions correctives et enfin une phase d'évaluation. Afin de pouvoir transformer les performances cachées en valeur, il convient donc, en premier lieu, d'identifier, puis de mesurer et d'analyser les coûts cachés de l'entreprise. Ceci s'opère au cours d'un triple diagnostic en deux temps. Qualitatif, quels sont les dysfonctionnements et quantitatif, quels sont les volumes des actes de régulation nécessaires, lors d'une première phase digitalisée sur la plateforme d'Aestija. Puis, un diagnostic financier, quelle est la valorisation financière puis comptable des performances cachées, est dressé lors de la seconde phase. Cette valorisation diffère selon la nature des coûts cachés, sur salaire, sur temps, sur consommation, ou bien non-production, non-création de potentiel, voire augmentation de risque. Les surtemps, par exemple, qui représentent 80% des coûts cachés, correspondent à des temps supplémentaires provoqués par les régulations de dysfonctionnement, mais aussi par un manque de travail collaboratif, réunionnite, absence de méthodologie et ou d'outils digitaux collaboratifs. L'évaluation de ces surtemps s'effectue alors en les multipliant par un de nos outils de valorisation financière, la CHVACV, Contribution horaire à la valeur ajoutée sur coût variable. Il s'agit d'un indicateur de performance économique, globale et durable, de toute entreprise, qui représente la valeur horaire moyenne générée par une heure d'activité du personnel. Cet indicateur s'avère bien plus complet et pertinent que la seule prise en compte du coût de salaire chargé d'un collaborateur, par exemple. Au cours de ce diagnostic, chaque typologie de coût caché bénéficie de sa propre méthode d'évaluation. Une fois le diagnostic financier achevé, les deux étapes suivantes sont engagées l'une après l'autre. La phase projet et la mise en œuvre d'actions correctives. La phase projet, consiste à créer puis animer des groupes de projets responsabilisés et participatifs, composés de collaborateurs qui trouveront collectivement des réponses aux dysfonctionnements. La phase de mise en œuvre consiste ensuite à former et accompagner le management et les collaborateurs à de nouvelles compétences et outils afin de diminuer durablement les dysfonctionnements et donc les coûts cachés corollaires. Cette baisse des coûts cachés entraîne alors une augmentation des performances cachées, CQFD. Enfin, la démarche aboutit plusieurs mois plus tard à la quatrième et dernière phase, celle de l'évaluation. Au cours de celle-ci, une nouvelle mesure quantitative est effectuée afin de valoriser financièrement et comptablement les performances obtenues pendant cette période. Comme nous venons de le voir, l'ensemble de notre démarche de management éco-collaboratif aura alors créé un important gisement de valeur supplémentaire et de croissance intrinsèque durable et vertueuse au sein de l'entreprise. Notre quatrième et dernière vidéo vous montrera comment le management éco-collaboratif d'Aestigia permet également de mesurer la performance financière des investissements incorporels d'une entreprise. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ et Vidéo afin de découvrir plus de vidéos et de contenus sur les formations d'ASTIJA.